Salut, je m'appelle Enzo, j'ai 24 ans et je suis batteur du groupe Skip the Use et également du groupe Tedomise. On est actuellement stéréolux à Nantes. On enchaîne sur l'été, donc on a un été rempli de festivals, ça va être, ça va être très très cool. Et on termine l'année avec un Zénith de Lille et un Zénith de Paris. Ça, c'est côté Skip the use. Après, avec Denomise, bah, toujours le développement. Là, il y a la tournée, il y a d'autres choses qui se préparent, la sortie d'un gros single qui devrait plus tarder. Après, moi, je compose beaucoup pour les artistes, donc des sessions studio, j'en fais pas mal aussi, donc euh, voilà. du rock classique mais plutôt du punk punk rock euh, sans surprise euh, un des batteurs qui m'a le plus influencé c'est euh, Travis Barker mais également euh, très cool le batteur de Green Day qui est mon groupe préféré ouais c'est les deux batteurs qui, qui m'ont peut-être le plus influencé je pense qu'un batteur qui t'inspire c'est euh quand tu cherches à faire un truc, tu te dis qu'est-ce que lui il aurait fait dans ce cas-là C'est des questions que je me pose souvent aussi, donc, euh, donc je dirais ces gens-là. Et puis après, Josh Dunn, le batteur de 21 Pilots, ce qui m'a inspiré au-delà du jeu, c'est plus dans l'image et dans ce qu'il représente par rapport à la batterie, et comment il a pu remettre la batterie euh, au premier plan. Le côté spectacle aussi, c'est pas essayer de prouver quelque chose, c'est juste que ça fait partie de ma façon de jouer. Donc oui, j'ai pris euh, beaucoup de Travis Barker euh, et Josh Dunn, pas mal, ouais. Et puis après, les trucs plus vintage, Ringo Starr, John Bonham beaucoup aussi pour euh, la simple des, des grooves euh, des anciens, on va dire. Ma routine avant de monter sur scène, non, manger un maximum de bonbons et boire euh, un maximum de soda, non, je sais pas. Pendant des années, je m'échauffais pas. Je, je, je montais, je jouais direct comme ça, et à un moment, j'ai commencé à avoir des tendinites et je me dis mais comment ça se fait Et euh, oui, en fait, euh, c'est pas un instrument que tu peux jouer comme ça euh, n'importe comment. Donc oui, si, j'ai quand même un échauffement, mais très rapide. Hein. C'est vraiment un truc euh, qui dure, euh, dure peut-être cinq minutes, mais juste histoire d'étirer les poignets, euh, qu'il n'y ait pas de souci. Tout le kit est en A-Custom pour, pour expliquer. Le charlet, ça se voit plus trop parce que mon euh, backliner euh, nettoie, mais il n'a pas bien regardé la vidéo. Et normalement, il y a une vidéo où le gars il dit « Easy on the logo ». Bah il a pas été « Easy on the logo », du coup on ne voit pas trop. Mais en dessous, c'est bien un A-Custom 14 pouces. Il évidemment. Ici, nous avons une crash 19 pouces. Alors 19 pouces, pourquoi 19 pouces Parce que j'ai essayé 18, c'était trop petit. J'ai essayé 20. Et c'était trop gros, bah, j'ai fait 19. Ici, c'est exactement la même. Alors tout le monde me dit, oui, mais pourquoi tu prends euh, la même euh, Ça a le même son que Nenni, les amis. Ça n'aura jamais le même son, c'est impossible, même si c'est le même modèle. Donc moi, je prends les mêmes. Après, qu'est-ce qu'on a On a une ride. Cette fois-ci, c'est une A-Custom, mais pas une ride normale, c'est une Ping Ride. Pourquoi une Ping Ride Parce que j'ai essayé différents trucs et euh, c'était plus intéressant d'avoir de la définition et d'avoir un truc un peu plus épais. Quoi. Et là, on a la dernière cymbale du kit, qui est une... Euh, EFX 20 pouces, qui est très cool parce que des fois, je la crasse et c'est bien d'avoir un, un truc un peu plus gros, justement, qui se rapproche un peu de la ride. Bon, enfin voilà, moi, je trouve ça cool. Ça fait de la diversité dans le, dans le jeu. Des fois, je vais la chercher un peu comme certains, une China. Moi, j'ai ça, quoi. Et après les A Custom bah, classiques, j'ai vu des vidéos des gens que j'aimais le plus et ils jouaient avec ça. Et non mais j'aime bien le côté brillant aussi, euh, qui perce un peu plus forcément pour le live, je trouve, ça, je trouve ça cool. Quand j'imagine une cymbale ou un son de cymbale, bah, c'est ça en fait.